Depuis 2012, IPSIA, Sunugal et EPS interviennent dans la commune de mérina Dakar, au Sénégal, en faveur du développement agricole local. L'accès à l'eau pour les communautés représente un droit fondamental et un pilier pour la souveraineté alimentaire. Donc vision mondiale. Et moderniser comme solaire à pompe. Et ça a eu un, un grand impact dans, dans la population parce que dans les villages où on a mis les pompes solaires, ils n'avaient pas l'accès à l'eau. Et grâce au, à, au projet, ils ont eu à bénéficier à l'accès à l'eau et à faire l'agriculture 12 mois sur 12. La construction et la réhabilitation de puits ont également amélioré l'accès à l'eau pour un usage domestique et agricole dans 16 villages avec une population totale d'environ 9000 habitants. Le projet, grâce au système de potabilisation installé, a été certifié par Gold Standard. Il contribue à une réduction des émissions de CO2 de 10 000 tonnes par an pour une durée estimée à 15 ans. Le produit de la vente de ces crédits carbone a été réinvesti pour financer des nouvelles interventions dans la zone, en créant ainsi un mécanisme de financement territorial vertueux. Le projet ce qui est de découvrir ce qui est le développement partout dans l'Afrique et de protéger son souffle.